Papa va plus la qui Sa papa la coto, disait Sa papa la coto, Salut Maurice, bienvenue dans cet épisode de votre Gloire d'entendre. Alors aujourd'hui surprise, surprise à l'écran, on a le plaisir pour nous à la rencontre de M. Julien Boulevolu, d'autres Julien et les Vautos. En tout cas, on a le plaisir aujourd'hui pour nous faire un petit tour dans notre base que clique sur Van Fré, petit, plus petits, qui ne commence pas tard la musique. Zodie, ça a été transformé nous, dans Henrietta. Mais sans vous on le à l'épisode avec Julien Boulevolu. Salut Julien, ça va Bonjour Henrietta. Bon content qu'il en fasse une recette parce que ça fait longtemps que moi j'ai cause le téléphone quand on voit si soigne pas l'épisode de longtemps. Je voulais en arriver. Voilà, je vais arriver. Et pour démarrer l'émission, moi j'ai envie bien sûr de faire tirer non il y a parce que moi faut faisons partie d'une autre génération qui grandit avec du allé autour de la télévision, dans le radio et moi et ben du monde qui désa que nous redécouvrez au pousser à raconte nous justement au début dans la musique comment on met sa première pied là comment sa passion pour la musique là démarre dans la vie. Le moment bon, commençait bien, bien petit. Je me suis dit le papa qui, en santé, il était en violoniste. Mm -hmm. Donc, quand il a fait ses affaires, il vient venu pour s'entendre la nuit pour faire séquestrer moi dans notre assemble, sinon il est venu pour s'entendre la nuit. ben là, je me suis dit que le frère était l'INSEE, c'était une petite radio cassette à l'époque. Il dit, écoute papa santé, et après, on peut enregistrer. Toi. Par contre, il est tout seul à l'arrivée d'enregistrer. Ben, mon père a non... a enregistré. A vu, ouais. Je père, ça, ouais, La première fois que je la radio. Je suis content. Je suis allé à la radio. Je suis allé à la radio. Je suis allé à Je suis la suis allé Je suis Je suis velera c'est un Michel Melrog dit jouer un instrument là il change le moi dans ce programme le même BC ben à 11 ans puis à 12 ans MBC, c'est moi je n'ai pas couleur MBC qui tout ça mm -hmm. ben là, nous, depuis ça on commence à écrire et capable d'y à 14 ans là on commence à jouer la guitare parce que mon né dans la famille musicien tout mon frère c'est nous de la musique même là on commence à jouer et en même temps, composer, écrire. Lélan, bonjour, moi j'ai un autre frère appelé Jacqueline. j'ai un petit beau frère qui est en santé, mais pas trop bon nous faire un groupe parce qu'il a un groupe ancien, il naturel arrêter. il a une des trois vieux instruments qui te met pas là. Ouais. Donc là, là et un autre cousin appelé euh, Wilson qui est décédé, et son ame là haut, il est bien fait pour nous le couple ici. Il nous fait une nous seule case, que nous fait répétition. Nous faisons balle. Nous toi, balle, bah, Tu fais de, de la salle, tu fais de la case. Oui. Tu es dans une grande, la case, à peu près cinq, six nous organisons une balle. un fond, Oui. Repos dans qui va bah, une génération en bonne qualité. Là, nous mangeons. Là, mon député, là, nous euh, sommes anglais, français. Nous avons des gamins indiens. Tous ceux qui viennent avec la musique, nous nous ramassons. Nous dit. Ce n'est qu'en 91, que nous fait mon premier album. Ça grâce à un petit camarade qui s'appelle euh, Roland Roy. Et mon frère, je peux accompagner de son album. là, là il moi. Et mon frère, j'ai rencontré du monde qui s'appelle Ewell Jean-Louis. Il si a je fait beaucoup pour la musique mauricienne, monsieur suis là. là il a enregistré beaucoup d'autres Je dis lui dit merci parce qu'il y a qui me connaissent pas que côté-là. là, nous faisons le premier album. qui s'appelle Angyita. qui a mon suivi. D'accord. Ouais, génération. Côte Kaya peut venir avec euh, Racine brûler. J'ai une composition qui n'est euh, pas ségué, la musique, mais elle ça le euh, d'être ségée. Elle a l'impression d'être Ça, elle a Et avec Kaya. Oui, on a déjà la voix ressemblée. On a encore Kaya, une qui m'a peut interpréter, on a encore Kaya qui Mais voilà, ça nous a ça. Qui fait Pas mérite du salaire En tant qu'auteur, compositeur, interprète, une me moi qui bien aime, comment commence à écrire à 11, 14 ans. tu as vu qu'on est sources d'inspiration, Côte-Vigny. Je tellement, je Jean-Claude Gaspard, Jean-Claude, Centre l'amour. Et effectivement, mon premier centre, je vais vous dire, c'est que l'amour, à 11 ans, je raconte raconte dire, vous allez, je vous je je vais je parce là, parce je Trop petit pour sortir de l'amour. Trop petit pour sortir de l'amour, exactement. Mais moi, je ne connais pas qui veut dire l'amour, mais quand a un petit de paroles Jean-Claude, il ne peux pas parler de l'amour. Et d'ailleurs, avons un petit peu de là après. Et voilà. C'est bien souvent de de au début. Oui, oui. Nous avons aussi dans au début qui nous sortent beaucoup en anglais et en français. Mais j'ai je veux connaître qui a l'influence musicale, qui est locale internationale, mais adolescent, zen, julien, qui peux écouter Maurice, je suis dans Jean-Claude, avec toi, dire. Coplatani. On oui. y a coupe de parce qu'il y a beaucoup de messages. Et puis, de haut, c'est Michael Jackson, Lionel Richie, Steve Wonder. C'est un grand lavoir. Oui, la voix, ouais, ouais, une grand lavoir, la génération lavoir. Et aussi, en 1991, premier album sorti, Capel en Yeta. Qui est souvenez vous souvenez ouais, de sa premier album là Un grand souvenir parce que ce euh, album -là, est sorti juste euh, la veille la annuelle. Ah Oui. Et ça, à l'époque là, tu as la propriété. Tous les ans, quand tu as la pays, tu bien habillé, tu l'amourais, a de l'argent, bureau. Moi, je fais, compo, je mon une cassette, je me je vais la passer à côté. Bien, c'est vie. Oui, c'est vie longtemps. Il y a un artiste mauricien qui, à l'époque, vivent dans l'aventure, dans le concours exister qui national. Tout le monde a eu ce concours-là, où ils ne passent pas sur Ferravan, Tenbès, Tremplin. Et dans cette époque-là, beaucoup d'artistes qui passent là, ils sont aussi gagnants, populaires, grandis, pour grands artistes qui ont eu qui ont se souvenir de l'aventure, de ce concours-là. Mais je te connais, longtemps, Comment dire, pour faire public comme ça, tu ne pas sur l'OMBC tu passes un visé, c'est le plateau que tu pas porter sur la musique. Ben les là qu'est confischement venu, ben tu pas, tu pas raté cette occasion là. Bon, tu peux participer. Il faut être qualifié pour télévision. Il faut passer dans le préliminaire avant. Bon. Mais il y a la chance qu'ils tu le préliminaire, ils vont passer, ils vont rester à la télévision et porter van message et elles grand une grande affaire, ça parce de compétition. Finalement, l'être rentre là, il n'y avait pas une compétition. L'être rentre là, il vit La affaire... L'aventure. L'aventure. Nous donne beaucoup de camarades. Mon <rire> premier compétition, moi, je suis une... C'est des rouges, je de mon groupe. Hum. Eh, monsieur Olivier. Après, oui. nous faisons euh... une compétition. Nous donne beaucoup de artistes tu sais, qui, qui viennent de notre compétition qui fait, je dis, qui... Je suis une ville grande, je tu disais un passeport là. Vous aussi, hein Ah oui. Écoute, tu côte, Ouais, Oui, je fais un peu de soupçons Et il y a un draf qui ne fait pas qu'à dissocier Julien, c'est aussi les vaux Ah oui. Raconte-nous, création des vaux comment ça a l'idée de Les vaux au fait, à moi, je m'appelle Délix Ben, mon tonton Chivézu, mon papa, mon tonton Henri, qui m'a salué ici, là-haut, ou bien, je dis, fondateur même. Et puis, il y a ton André, y a... Weaving... il y a euh, les autres euh, tontons qui, qui, qui, tu, qui occupent euh, le clip-là. Finalement, après, il une génération qui est venue mon grand-frère, mon grand-cousin, il y a 100 là je l'appelle Lili Votou. Quand on est qui fait, je me pose une question, je me disais, moi, tu connais bien, je me disais tout un oiseau qui fait paix, qui y ça, sa là mais longtemps, si tu te dis bien, et beaucoup de groupes qui appellent ce nom, c'est des animaux qui font paix. Je dis que vous montrez ce puissant, ça me dit ce qu'il y a. D'accord, d'accord. Je vais, d accord, d accord. Je vais dire qu'il y a un aigle, un scorpion, un dard, un village, on a... une... tout. Ouais. Da, ça, la ville, là, appelle le nom Votour. Et moi ici, les trois, troisième génération, je suis venu à la là, Je continue à la même. C'est symbolique. Oui, symbolique. Et comment on fait que symbolique, justement, nous donne un cadre symbolique aussi. Oui, oui. Parce qu'il y a aussi une relation avec la musique, parce que qu'il y a des lieux qui sont comme ça. Oui, so, oui. So, tu peux répéter, so, tu peux jouer avec mon frère. Oui, oui. Tu? Non, je jouer avec mon frère, parce que les Vautoux, c'est un, un groupe familial. Ils nous font la musique ici, comme si nous l'avions nous passons, pas nous pourquoi, pour le pas nos métiers. D'accord. C'est pourquoi, parfois, il y a des gens pas tout pas tant de ben, nous, à nous, ben de travail. -à nous, nous avons une obligation de travail. Si je me que je me suis dit que je me suis dit que je me suis dit que je me suis dit que nous? me suis dit que je me suis week-end, mais, nous, ouais. mais ouais. Pour ouais. Gaz nous au fond, Combien de temps ça a existé et où on se le connaît l'année quand il est au Wénin Moi, je commence en 1991, je arrive là en ouais, 2023. Hein? 31 30 ans. On ans pas là. Pour chaque question de venir, vous pensez que c'est compliqué pas du a des gens qui ça fait longtemps dans la musique, qui écrivent beaucoup, qui sentent beaucoup, de tout propriétaire ou playlist. Est-ce qu'il y a des mots aussi, qui plus content santé, à interpréter, qui ont des une différents pour travailler cinq fois comme ça <rire> <rire> Donc, on va tu <rire> <rire> Il m'a fait difficile. il m'a fait moi-même pour, pour, pour, pour, pour répondre à sa question-là. Et parce qu'ils qui moi le public pas content. Hein. C'est vrai. Ça, ouais. Ouais, le public n'est pas capable d'adopter une santé, mais moi c'est moi Tu préférence, elles sont des Ouais. Raconté, raconté, raconté, et et là, est à Et là, qui Et raconte, comment dire du monde vis-à-vis du correspondant. terre. Il y a plus de jalousie, plus de haine. Et d'ailleurs, ma dame a décidé, il répond à ça, Je fais un petit maquette. Mais même si je ne suis pas là, je travaille sur la voie, je fais l'arrangement, bientôt pas publiquement au chien. Bien me, sûr. F... Pour Alors, comme ça, c'est la band de l'homme musical. Donc, l'homme musical, Julien, il est retrouvé, il est content de faire, c'est vrai, nous nous conduisons dans ces gars. Il est plus content de faire. Ça aussi, c'est un peu difficile. Il est content de faire ces gars. Ça, pour moi, ça nous quitte. Quand on fait ce gâchis pic, ça tout seul, on passe l'adorance de ce gâchis pic. Quand on fait ce gâchis, un autre quitte qui m'a reçu une crée. C'est ça qui me dit à Banzan, ne faut pas oublier ça des affaires-là, de la musique qui nous, nous crée ici. Il y en a tant d'adorance, Banzan, influencé par Banzan, mais quand nous, on n'a pas que des affaires pour prendre. Après, on arrive à ce qu'il y de haut. Parce qu'il y a une étape. Nous, nous avons besoin de haut. Euh, mais il n'y a pas pour nous. C'est ce que nous devons penser. Et dans ce système, nous notre système, tout qui comme ça, et nous avons besoin de reggae, de tout ce qui nous envie. C'est moi qui pas pour nous. Ça nous fait aussi bien qui Jamaïque, Exactement. Ça je sais que <laughs> nous ce ouais, qui pour nous. Oui, c'est est pour, ben, pour ben, si bon, Pas ah. nous avons nous, nous, un peu le, tout, Parce que nous Michel l'influence et tout. Nous comptons sur la musique. Mais... La préfère, Il vous a préféré ce qu'il faut nous faire. La la ciselle est plus marginée Dans qui situation l'y était, son liété Se poulet dans ce ligé Pourrait même l'imaléré. Un petit lacage puis nanarnier La pluie tombée, l'inondée Les enfants peuvent jouer des hauts dans sa lave Dans sa lave où peut La vie Pour toi la vie pas facile La vie et la qui pas la vie? la vie pas facile, la vie. Et la tu Si pas pas Tu qui qui Trace-le, la mère, pas fait facile. Trace-le, la paix, aussi s'il y paraît. Comer les tanteuses des dénirations, ou pontilles piétinées. Pour cause de la jeunesse, elle conseille de la jeunesse mauricienne qui fait la musique, est-ce que je veux qu dire ce que Banzane peut faire, et qui conseille tout le monde pour une, une, une beau artiste, un professionnel, dans ce qu'il fait, qui fait le bien, surtout. On a beaucoup de talent, j'en ai joli l'avoir, mais écoute... Je... Je crois que quelquefois, il y a des mots vulgaire qui traverse ça, il va trop correct parce qu'il y a des enfants qui écoutent la musique aujourd'hui. Bien sûr. Je ne connais qui nous peut dire, mais j'étais un talent. Ce que je veux dire, c'est que j'ai une petite vulgarité là, mais un une petite parole sérieuse parce que j'ai un talent. C'est positif, Oui, plus positif, Ou ouais, ouais. ouais. aussi un artiste y a l'occasion, qui a la chance de voyage avec la musique, grâce à la musique Ou ouais. Tout le monde ouais. dit, le mascarène et une fois où nous en Europe aussi. Oui. Un bon souvenir, vous avez de tout cas pour portage avec nous ben, Tout d'ailleurs, moi je suis en France grâce à un monsieur qui s'appelle Louis Dick, ouais. uh, euh, il a l'atelier Skiltier, qui est là en France. Moi, tu, euh, comme si il représente le côté Skiltier, ma riche et moi. nous fait 15 jours, mais c'était extra. Pas des enfants Skiltier, tu disais à moi. Moi, je faisait de la musique, je faisais accompagner moi, je faisais de la danseuse. D'accord. je ouais, passons un joli moment là-bas. Ouais. C'est le fait que y ait un mon frère qui ça fait de à un avec un membre la famille. ça extraordinaire beaucoup de monde pas gagner ça la chance mmh. parce qu'ils ont une là là. c'est ça. Hier, oui. Il y a qui monte ni peu tu là tu fini des sports pas Vous avez vous un seul flag un avez en place et il m'a de moi aussi il tout mon moi même. Mais côté musical, là, là, je t'accompagne, je fais un coup de main, de l'arrangement, tout ça. Qui point est important pour pour transmettre la musique dans la famille ou et combien de foyers enfants et enfants qui sa transmission musicale culturelle la déroulée dans la famille. À qui point est important plus de ça? Il est important parce que ce qu'il nous apprenne, nous, ben, nos parents nous, nos parents nous montrent euh, nous la musique, ils montrent nous la vie, ici comment pour vivre. Mais la musique c'est un un extraordinaire, ça. Il faut même te vous dire, moi, expliquer qui qu t'aurait ressenti à travers la musique, dit il, il, il tellement grand. Quand tu as des problèmes, là, on m'a dit, c'est gaz en Ils ont dit, la musique fait ta la musique fait ta danser, la musique fait tout ce qu'il y a des enclos. Là, ils viennent, vraiment extraordinaire. Mais la musique, c'est ça. Il y a des de vie, des de vie, des ouais. même des, ouais, ouais. des, des, vastes, des gens, des les mondes, de même tout à quoi. Oui, oui. Oui, il vient de toutes dimensions. Il va la musique. Qui m'ont dans la musique, je ne peux pas expliquer. Elle est capable de répondre. Oui, oui. Si capable cause Mais reste <rit> <Ouais>. maman. mérite ça. <rit> <rit> pas la douleur est sans Puis arrive à la fin de l'émission, Julien, vous nous, plus de 30 ans de temps, qui est un feeling, qui mot, qui est phrase, qui mettre un qui est qui mot, qui depuis que nous depuis ans. Ça, les talents, trop, trop vite, vieillit trop vite. <laughs> 20 ans, 20 ans, mais. Nous passons dans beaucoup de difficultés aussi. Ouais. Ouais, comme toi, tu nous passons dans beaucoup de difficultés. Mais comment vous direz nous ne pas fier de la musique pour nous vivre Quand la difficulté la vie nous ne pouvons pas aller passer, aller. Après la pluie, nous avons la soleil. Bien yeah, sûr. Sure. Ouais, nous, nous, nous pouvons continuer. Et la musique aussi, il ne faut pas faire ça comme si, conquérant avec les autres, tatoués. faire mieux. Chacun nous de ça, joue sur la musique. Je jouons sur toi, musique, je jouons sur pour moi beaucoup pouvez même critiquer, mais dans le monde tout ça, la musique comme ça. Quoi qu'il, moi j'ai un contact qui fait beaucoup qui fait ce gars, parce que sinon, si nous tout galupe là-bas, ben écoutez nous vous Finalement, mais ça, c'est plus surtout accompagner, enseigner, conseiller, qui critique, respecter ce qui est fait, en quoi dire. Ah oui, oui. beaucoup plus ça. Oui, parce qu'il est pas facile, même qui banne, pour banner Redim, mais pour banner la musique étrangère, puis pour les paroles là. Donc de gens la musique parole. » Mais il n'est pas facile pour faire ça. Même si on musique, la musique la parole. talent pour faire ça. Je à la fin. Un mot de la fin, justement. mot de la fin... On nous la musique. On nous dit de la musique. On nous dit de la musique. nous dit de vivant communauté. Et je continue continue de la musique, parce que de la musique, pénale négative. négatif. On de la musique. n'a pas connaître qui s'y mette pour galouper N'a pas connaître qui s'y met pour prendre, pas connaître pour aller. N'a pas connaître qui s'y mette pour galouper Pitchi Pitchi, ton vous ici. Que son famille et que sans l'abri. Tu pas connais direct je coupe pas parce qu'il te bien connaît ça les l'émon la peut dévirer peine à raison pour calculer peu n'a pas connaît si même bougon pas connaît quoi aller n'a pas connaît si même te bougalouper n'a pas connaît si même bougon pas connaît quoi aller n'a pas connaît si même te bougalouper et avant moi petit avant... moi ça on veillait nous aussi euh, ça fait tellement longtemps que, ben, Marussia, ou ne ben, m'ont pas trop joué à l'écran. qui me sassent maintenant aux ben, fans de Julia Zondi? Ah ben Julien pour revenir, il y a un petit projet qu'on veut faire. Ah, ah, mais nous avons ah, hâte <rire> Mais nous pourrions résonner alors, ouais. nous ouais, résonne. ouais. <rire> je viens pour résonner. Julien pour revenir et moi, tout le monde parle d'un moment bien, bien, bien difficile, dernièrement, dernier moment, quand euh, bon, madame est décédée. Mais là, je vais travailler un petit album que un camarade. Bah n'y a trop au coup. Et... C'est la salade là. On voit les <rire> jappés, bonbons de France, c'est content. merci beaucoup, Julien. Merci oui. toi, Nikita. Merci à l'ambassade qui nous vient continuer, nous déplace. C'est toujours un baiser. Pas pour mes parents, pas pour mes Et baiser <rire> là. <Les> continuer <rire> à continuer, viennent avec nous. Plaisir partagé avec plaisir, nous restons en contact. Merci ouais. beaucoup. Allez, Nikita. Merci beaucoup toi aussi. Fin de l'épisode, gloire d'entendre avec Julien, Brelu Brelu. En tout cas, il n'accueillait à nous avec la famille. Merci à toute la famille qui n'accueillait à nous aujourd'hui. Mon bras de bien fou, m'espérez qu'à la maison, vous nous passez un agréable moment à redécouvert Julien, réécoute mot, cela, cela, la avec Manela. C'est sur mon bras de bien fou, on nous donne la semaine prochaine pour l'autre épisode. Ciao!